Bonjour, je suis Laurence de Cancer Butterfly Warrior. Alors, euh, pourquoi Butterfly Parce que je considérais que euh, ben, j'étais juste voilà, un, petit, un petit papillon dans le monde, on va dire l'effet papillon, voilà l'effet... Fées... Et puis surtout l'idée, euh, je vous montrerai un dessin à un moment donné que j'avais fait, qui m'a aidé, l'idée c'était de dire, bah ben, oui, que là j'avais... un un petit papillon noir au niveau de la poitrine et que et qu'ils allaient s'en aller, donc c'était ça, euh, butterfly. J'ai envie de dire maintenant, je fais cette vidéo parce que je veux dire que je suis euh, guérie, euh, parce que c'est possible de guérir du cancer et c'est possible aussi de guérir d'une manière légèrement différente. Euh, J'ai guéri bien évidemment avec les. les traitements, on va dire, classiques, mais aussi avec des traitements complémentaires que j'ai pris aussi, soit par moi-même, soit en allant voir différents médecins euh, alternatifs. Euh, certains avaient tous les mêmes idées hein, que, les, que les chirurgiens ou que les cancérologues euh, des hôpitaux euh, où j'allais euh, consulter, et puis d'autres avaient des avis un peu différents. Euh, donc, ça m'a permis tout ça d'avoir euh, un parcours, que j'appelle un parcours de santé, non pas un parcours de soins. Et surtout, depuis le début, euh, j'ai mis en place ce que j'appelle, moi, mon, mon programme Oxygen Power. L'idée, c'était vraiment de d'accord. Il y a eu cette maladie dans, dans, dans mon corps. À un moment donné, je l'ai créé. Pourquoi je l'ai créée C'était de me dire, bah, qu'est-ce qui a été un peu gris dans le sens de tout est-ce qu'il y a eu des frustrations avant Est-ce qu'il y a eu un choc Est-ce qu'il y a eu un truc Et ça, Déjà, c'était tout ça le pourquoi. Et moi-même, hein, personne d'autre. Euh, voilà, de me faire ce petit bilan, de me dire bon. Et eh ben maintenant, euh, pendant le temps de, de guérison, eh bien, je vais ensoleiller le plus ma vie ou ne pas la sombrir. Ça veut dire ne pas m'énerver, ne pas m'inquiéter. Ça veut dire être le plus zen possible pour dépenser le moins d'énergie inutile, puisque l'énergie, euh, elle est... Euh consommé par la maladie, essentiellement. Et donc, si on veut que la guérison euh, s'opère, ça veut dire apporter suffisamment d'énergie pour que finalement, ce qui reste là, qui a été juste une toute petite chose euh, dans, dans le corps, on pourrait dire finalement, c'est aussi petit que ça, hein, euh, ce soit tellement, tellement abreuvé de, de, de lumière, de, de beauté, d'énergie euh, dans le corps, que finalement, ça vient compacter complètement euh, le cancer. Donc ça, c'est l'image... Euh, imagé, symbolique, voilà, je vais vous partager dans un instant donc deux euh, images importantes, je vais partager mon écran pour euh, vous montrer euh, un petit peu plus le parcours et euh, quelqu'un m'a demandé effectivement de montrer peut-être des analyses je les montrerai un autre jour parce que ça suppose de faire un gros travail euh, par ailleurs mais voilà, je vais vous montrer effectivement alors, deux éléments euh, évidemment. Je, voilà. Hop. Et hop. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le mettre dans le bon ordre. Bon. Oui, ça va. Alors, je suppose que vous allez voir à l'écran. Euh, voilà. On va baisser un petit peu pour vous ayez plus de possibilités de voir. Je ne sais pas si je peux augmenter ici. Voilà. Alors, voilà, ma découverte de la maladie, je vais le mettre à l'écran celui-ci, c'est donc en euh, avril 2019. Voilà, je suis toute seule, je suis en train déjà une, dans une démarche de dire bon, euh, je, je, je vais aller vers plus euh, de santé déjà. Voilà, et je fais un stage de jeûne. Je fais un stage de jeûne, euh, je décide d'aller euh, quelque part en France pour euh, voir un petit peu, euh, me, me mettre en relation avec moi-même. J'avais quand même euh, bien 15 ou 20 kilos euh, en trop. Euh, et je me sentais très lourd, très fatiguée euh, depuis janvier. Bon, j'avais été licenciée, euh, voilà. Et euh, donc... Euh, je... Ouais, après j'ai perdu mon chat et puis euh... et voilà, et donc euh, je me dis, euh, bah, c'est le moment de, de manger un petit peu plus léger de tester deux trois choses, des choses comme ça Voilà. et je découvre je me regarde dans la glace et je vois une toute petite veine bleue euh, le long du cou et je suis cette veine et je comprends que j'ai un énorme énorme problème et je sens bien qu'en fait euh, j'ai une énorme masse euh, en dessous, ou sur le cou. On s'en a fait qu'un tour, ça m'a un peu inquiété. Et euh, en même temps, j'ai eu une fulgurance sur euh, comment je dois euh, me soigner. C'est-à-dire que c'est comme si mon corps me disait Bon, bah ben là, tu as compris à quel point c'est grave, à quel point tu as, as raison d'aller jeûner parce qu'il euh, faut un petit peu se désintoxiquer. Mais il euh, faut que tu essayes de guérir le plus euh, naturellement possible. Et. Euh, ça me disait en gros, dis à tout le monde que tu es malade et tu diras donc dans, dans six mois à tout le monde que tu es gay. Bon, voilà donc il m'a semblé avoir suffisamment dit les choses, mais peut-être pas suffisamment. Donc voilà, euh, au départ, donc je découvre le cancer en avril 2019. Très vite, je me renseigne euh, avant toutes les analyses que ça prend quand même du temps, ça prend un mois et demi hein, pour. Euh, j'ai un vrai diagnostic posé. J'ai la chance de tout de suite découvrir, je sais pas, peut-être en 24 heures, 48 heures, de découvrir un, quelques forums de, de malades du cancer et de découvrir des informations essentielles. L'information essentielle, c'était euh, de découvrir qu'il existait un protocole, le protocole du docteur Schwartz, avec euh, l'idée d'un d'appauvrir, on va dire, le, le cancer, de, de le limiter, de le compacter à un endroit. D'un autre côté, de rétablir l'équilibre global du corps, c'est-à-dire une alimentation pauvre en sucre pour ne plus alimenter euh, euh, la, la source du cancer. Et puis, donc, euh, pas de sucre, pas de glucides, euh, rien qui touche à ça. Et surtout, euh, donc être dans une alimentation, c'est pour ça que pendant… Euh, on va dire deux trois mois donc je suis passée en alimentation cétogène surtout avec voilà saumon avocat euh, légumes euh, et, et quasiment voilà mais pas beaucoup légumes verts légumes verts au début surtout j'ai fait des, des jus des jus d'extracteur de jus parce que j'étais voir donc un euh, une euh, une acupunctrice donc qui fonctionnait en médecine chinoise et donc c'est intéressant parce qu'au début j'allais tester les, les deux ou trois médecins et je, au début je leur disais rien je disais voilà voilà ce que j'ai euh, qu'est-ce que vous pensez si je limite mon alimentation en telle chose telle chose telle chose et je me rendais compte que leur protocole était presque le même que celui que je venais de découvrir par hasard dans des discussions entre malades donc euh, je me suis quand même c'est intéressant Premier médecin qui dit un peu la même chose, qui était même encore plus drastique que tout que j'avais pu lire. Voilà, il n'y avait même plus il y avait même plus, plus rien. C'était les légumes verts et puis, et puis rien d'autre. Euh, bon, moi, non, on va dire que j'ai dans toutes choses je suis quelqu'un d'assez mesuré. Et puis, je me permets des, des douceurs en général. Euh, C'est sans doute ce qui est venu créer un peu le, le cancer et la maladie. Sans doute parce que je suis trop gourmande et que j'ai voulu compenser les, les cinq dernières années avant le cancer euh, avec trop de travail, avec différentes euh, formes de, de, de nourriture très sucrée, euh, de, de barres sucrées et autres qui font que, bah oui, c'est venu appauvrir le système immunitaire, pas assez de sport, pas assez de respiration, pas assez d'oxygène, trop d'inquiétude, trop de stress, trop de peur. Voilà, il y a toutes les raisons d'aller se créer soi-même la maladie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, euh, pendant tout ce temps, je découvre déjà ce régime et je me guéris avec ce, euh, enfin, avec ce régime. Voilà. Un mois plus tard, on pose le diagnostic, donc un diagnostic euh, cancer du sein, euh, d'un côté à gauche, trois nodules, et d'un côté à droite, un nodule. Voilà. Et puis, euh, on va dire, voilà, ça m'est transmis. Ensuite, en plusieurs étapes, hein, bien sûr, biopsie, échographie, maux, etc. Voilà. Ensuite, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un que j'entends, pour moi, c'était comme si c'était un médecin cancérologue généraliste du cancer, voilà. Euh, et puis qui m'explique bah, voilà, euh, à quel point euh, est le niveau de gravité de, de, de la maladie, que ça j'avais compris en, en trois minutes, je m'étais renseignée sur, sur internet, euh, il n'y a tout et rien dessus, mais j'avais bien vu à quel point ce que je ressentais moi était encore plus urgent et encore plus grave que ce qui était lu sur internet, je sentais que dans mon corps il y avait une urgence, je sentais cette maladie qui poussait, qui poussait dans mon corps, et, euh, et je la sentais ultra agressive, voilà. Je sentais qu'elle grossissait de, de jour en jour, donc c'était très très très impressionnant. Euh, et donc pour moi, euh, j'étais contente d'avoir trouvé cette urgence de, de réagir et de dire à mon corps "Ok, j'entends ton urgence. On va se désintoxiquer le temps que euh, quelqu'un me dise quoi faire." Donc quand on me pose ce diagnostic du 24 mai 2019, je suis relativement sereine. Je l'entends bien qui me dit "Voilà." Vous avez donc trois nodules d'un côté, un nodule d'un autre. Vous avez donc trois masses, une petite masse. Euh, d'un côté, j'en ai une de ces masses-là qui est donc énorme. Enfin, pour le... Je crois que c'est à peu près presque 5 cm. Donc, euh, voilà, j'ai un, un, un stade 3, un grade 3. Enfin, donc, euh, c'est très euh, sérieux et très grave en termes de cancer. Puisqu'après, il y a le stade 4. Enfin, il y a un stade 1, 2, 3, 4. C'est quand même... Euh, je suis à plus que la moitié, je ne suis pas au stade 2, je suis au stade 3, un grade 3, et en plus, j'ai une tumeur qui euh, grossit de jour en jour, qui est agressive, et euh, je sens bien que ouais, c'est sérieux dans mon corps. Hein. Euh, donc, j'ai un sentiment d'urgence dans mon corps. Voilà. Encore plus que le médecin, j'ai envie de dire, euh, quand il me dit que c'est grave, euh, je me dis qu'il ne mesure pas à quel point je sens comme c'est grave et quand il faut réagir. En gros, pour moi, euh, déjà, on a perdu du temps. Depuis le moment où j'ai découvert, on a fait toutes les analyses, quelque part, et il fallait qu'il y ait un traitement, quelque chose avant. Il y a déjà eu un mois et demi qui s'est passé. Heureusement, pendant ce mois et demi, moi, je ne mangeais plus de sucre. Euh, euh, et j'avais euh, commencé par moi-même euh, ce traitement, donc... Euh, je suis en train de perdre mes mots, d'acide lipoïque et d'hydroxycitrate. Euh, donc, voilà, je remettrai le, le protocole. donc euh, Et j'avais appliqué. Donc, déjà, ça faisait trois semaines, moi, que j'étais déjà en traitement de ça, de dire à mon corps, OK, j'entends, j'entends. Euh, et, et, et de dire, on, on va, on, de tenir, on va guérir. Parce que, moi, il y avait quelque chose, un peu, quand il me disait, ce n'est pas que je ne voulais pas les croire les médecins, j'écoutais, je dis, OK, c'est son diagnostic. J'entends son diagnostic. Il me donne son diagnostic à quel point c'est grave dans mon corps. Moi j'entendais que c'était très grave, mais au moment où j'avais découvert cette maladie et cette fulgurance qui m'a dit, euh, voilà, ça m'a dit aussi quelque part, euh, en gros, c'est comme si c'était une blague. C'est comme si mon corps était en train de me faire une blague, de me dire, non, mais attends, c'est tellement en gros, c'est tellement énorme. Que, euh, je me dis, non, non, mais attendez, là, euh, mon corps, il, il a fait une erreur dans ses cellules, quoi, il a fait une erreur de, de, de lecture, là, il a voulu me dire qu'il y avait une urgence, mais euh, pas besoin d'aller de, de me créer un cancer pour me dire cette urgence-là, donc j'ai dit, ok, les cellules, on va se calmer, là, on va se calmer, on va revenir complètement dans un état un peu, un peu cool avant de, de fonctionner, bon. Donc, je continue mon cétogène, je continue l'hydroxycitrate. Entre-temps, je trouve un autre médecin alternatif qui trouve des trucs, je ne sais pas, une espèce de simulation de ma maladie qui dit que non, ça ne va jamais aller jusqu'à ceci, cela, qu'il n'y aura pas de métastase, qu'il n'y aura pas de bon. Ok. au tiers. Donc, je prends des tas de choses alternatives au cas où, donc, de la vitamine C euh, un peu plus dosée que d'habitude, la vitamine D un peu plus dosée que d'habitude, parce que lui, il me fait faire, je conseille à tout le monde de faire une analyse de sang très, très, très poussée. Donc, je demande à mon médecin traitant, euh, que je vais faire dans un laboratoire d'analyse à Paris, euh, c'est très compliqué, hein, euh, mais qui va doser chaque chose, le, le, le faire, enfin... Je vais vous dire les analyses, comme moi, je ne suis, suis pas médecin. Hein. Et, euh, et donc, ça voit effectivement euh, à quel point je suis en, en, en urgence de vitamine D, en urgence de vitamine C, en urgence de plein de domaines, et à quel point ma courbe a, a dévié de, de la trajectoire de santé. Et parce que c'est mon système immunitaire qui est en train de, de fatiguer, vraiment. Je l'ai fatigué. Donc, euh, lui, son principal, c'est de soutenir mon système immunitaire parce que c'est lui qui va créer la, la guérison pour soutenir euh, le corps, c'est le corps. Voilà. Si le corps lui-même s'épuise, euh, comment on peut guérir de, de quoi que ce soit Donc voilà, alors euh, je continue ça. Il me fait prendre aussi des tas de choses en homéopathie et en, en plantes et en autres euh, pour le jour où je vais démarrer la chimio pour euh, en, empêcher les, les problèmes au niveau... Euh, au niveau des reins, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la moelle épinière, etc. Parce que bon, des... euh, j'étais censée avoir une chine très agressive, donc euh, il avait prévu un peu euh, les différents effets secondaires et les différents effets pendant le, le traitement. Voilà. Et arrive, donc moi je décide par moi-même d'aller me, me mettre en paix avec moi et je décide, je vais des raccourcir, hein, je décide de partir euh, en voyage donc, début juillet, donc je prends un billet d'avion. Je ne le dis à personne, euh, ni à mes proches, ni à qui que ce soit. J'en parle juste à une amie. Et euh, voilà, donc j'ai prévu de faire ma valise, faire mon truc, d'aller me mettre en paix avec moi-même et d'aller euh, réfléchir à, à d'autres manières de, de, de me soigner en attendant d'aller faire la méthode classique. Donc, j'ai pris mon billet pour partir au Brésil. Euh, et puis, mon... Ma cancérologue du moment me dit, mais euh, là, en fait, demain, vous devez aller, rendez-vous dans tel hôpital euh, parce que vous devez programmer une chirurgie. Oh. Parce que bien sûr, on m'avait dit, je n'ai peut-être pas tout dit dans le diagnostic, on m'a dit, voilà, donc vous avez un, un stade 3, un grade 3, euh, voilà comment ça va se passer. Euh, en gros, il y a trois cycles de chimiothérapie pendant peut-être trois mois. Euh, après, vous faites opérer. Euh, on enlève un sein d'un côté, on opère de l'autre côté. Et euh, une fois qu'on a fait ça, il euh, y a de nouveau de la radiothérapie, de nouveau de la chimiothérapie, et après, au bout d'un an, deux ans, on pourra reconstruire euh, la peau, les tissus, etc. etc. Mais vous, c'est tellement grave qu'on ne pourra même pas forcément faire un truc réparatrice tout, tout de suite parce que euh, c'est quand même très, très attaqué. Quoi. Voilà. OK. Bon, ça, c'était le... le tout. Moi, j'entends ça. Je continue. Euh, et puis là, elle me dit « Demain, il faut que vous alliez vous faire opérer euh, dans un hôpital. Bon, » Parce que moi, j'avais pas dit que j'allais me faire opérer, donc je voyais pas en quoi… Et non, la question, c'était pas de se faire opérer de la... au niveau de la poitrine, c'était de se faire opérer au niveau du poumon. Parce qu'il y avait eu une toute petite tâche au niveau du poumon, et donc, euh... donc, ils étaient inquiets. Alors là, il se trouve que moi, à ce moment-là, j'étais pas inquiète parce que j'avais déjà vu ce, cet autre médecin alternatif qui m'avait fait des tas de simulations, qui avait vu ce petit truc-là et qui, pour lui, m'avait dit « Oh, c'est une petite tâche. » Des fois, on a des trucs, euh, des masques qui ne se développent jamais. Non, pour moi, c'était une masse qui n'allait pas se développer. Je voyais bien, oui, voilà, c'est ça. En même temps, je ne suis, suis pas médecin. Mais c'était ma, comment dire, la conscience de mon corps qui me disait ça, que ça n'allait pas se développer plus que ça. Donc, au chirurgien, je dis dit « Bon, mais qu'est-ce qui se passe si je ne me fais pas opérer ?» moi me regarde, bah, si tu ne pas opérer, euh, voilà, dans un an, il y aura le, le chimio, il y aura ceci, cela. Il explique en gros que mon système interne va être quand même très, très, très fabriqué avec euh, la chimio et que, euh, en gros, pour me faire opérer, après, ça risque d'être compliqué. Si jamais ça augmente vraiment, que ça redevient devient actif, et ben, euh, là, là, pour le coup, ça deviendra urgent. Euh, et moi, ce qui était important pour moi, c'est que je puisse partir au Brésil et donc je puisse repousser le plus longtemps possible la chimio. Et je lui demande, est-ce que si je fais ça, est-ce que ça repousse à chimio Oui. Donc, je me suis dit, euh, c'est un geste de, de, de l'univers, un geste de Dieu de me dire, voilà. Et donc, j'ai eu, on va dire, sur le poumon, le plus petit endroit du poumon, la plus petite tâche possible de, de l'endroit du poumon. Et donc, voilà, il fallait enlever ce, ce petit lobe. C'est comme si, euh, voilà, on m'a dit, bah, tu as le plus petit endroit qui, qui est euh, atteint. Qui... Et donc, j'ai dit, ok, d'accord, je me fais opérer. Ce que je n'avais pas compris euh, tout à fait, je me suis fait opérer. Euh, je pensais que c'était juste une toute petite incision qui passait au niveau du poumon, tout ça. Je n'avais pas compris que c'était une vraie découpe. Euh, moi qui avais dit, je ne vais pas me faire opérer au niveau de la poitrine, quand je me suis dit, après, je me suis dit, ah! Oh et j'ai mis du temps à comprendre, hein, parce que j'avais mal. Euh, j'ai mis du temps à comprendre, mais alors moi, comme je ne suis pas infirmière et que je déteste les trucs de et tout ça, je ne voulais même pas regarder mon pansement, je ne voulais pas voir ce que c'était. Je voulais bien que j'avais des drains partout. J'étais censée rester 24 heures, puis je suis restée une semaine parce que visiblement, c'était quand même un peu compliqué en termes de cicatrisation. Et il a fallu me laisser des drains très longtemps pour... pour, pour tout revienne à la normale et qu'il n'y ait pas des histoires, je sais pas quoi, enfin bref, au niveau du poumon, il fallait qu'il euh, qu voit et puis il fallait que ça cicatrise au niveau de des sutures, des trucs qui se soient accrochés, Et voilà. Et puis bah à la côte, après, depuis, elle est restée un peu sensible. Et puis euh, chaque fois que je bouge dans certains aspects ou certains mouvements, que coup, je me dis là, là je tiens la côte parce que je sens bien qu'il y a un truc qui accroche. Bref, à part ça, je suis en pleine forme. Donc euh, voilà. Donc du coup, moi, je rentre le, je sais pas combien, enfin, en tout cas, je sors quasiment le je ne sais plus si c'est le 4 ou le 6 juillet. Et moi, j'avais prévu mon billet pour partir au Brésil le 8 juillet. Je vous donne juste le message. Et donc, il a fallu que sur mon lit d'hôpital, je demande à deux, trois amis d'appeler eux-mêmes parce que j'avais du mal à passer des heures et des heures avec la compagnie d'avion avec laquelle j'avais négocié mon, mon billet d'avion, pour négocier un report du billet pour ne pas le perdre quand même, parce qu'un billet pour Brésil, je n'avais pas descendu non plus, j'étais juste au chômage. Et euh, enfin, il me trouve une date pour le 19 juillet. Fantastique, parce que moi je suis encore à l'hôpital, je ne sais pas quand je vais sortir. Donc, c'était quand même un sacré pareil. Et à chaque fois que le médecin, il me dit, euh, euh, le chirurgien, euh, il me dit « Bon, vous savez, après, il faudra pas prendre l'avion. » Et à chaque fois, je lui posais la question à ver je dis « Bon, mais alors, euh, moi, j'avais prévu d'aller quand même passer un week-end de repos en, en Espagne. Ce serait grave si je prenais quand même un peu l'avion. Euh. » <rire> de nous la fille qui ne comprend pas tout <rire> mais euh, alors euh, bah, moi j'ai voilà, et en gros j'ai compris que euh, si je prenais l'avion c'était dangereux s'il y avait une grosse dépressurisation un peu rapide, violente et tout, je me suis bon bah en gros s'il y a une grosse dépressurisation c'est que déjà ça ne va pas bien <rire> c'est déjà que l'avion il a des grosses grosses, tellement grosses turbulences que de toute manière je pas bien donc je peux prendre le risque donc voilà, donc j'avais bien mon billet d'avion ce que je savais pas c'est que je suis sortie, je ne sais plus si c'est le 4 ou 6 juillet enfin bref, peu importe, et qu'après derrière il y a eu 10 jours pour me soigner avec les infirmières à la maison euh, des piqûres, des machins, des trucs, tout ça, voilà donc j'ai eu ça pendant 10 jours, donc mon père est venu alors, euh, miraculeusement il a réussi à venir à Paris en voiture et m'emmener euh, chez eux voilà. Et euh, moi, j'ai écrit à l'autre hôpital qui m'attendait pour euh, démarrer la chimio de dire que, oulala, oui, mais moi, il fallait d'abord que je cicatrise, il fallait d'abord que tous les tissus soient bien cicatrisés, que j'ai remercié beaucoup, que le chirurgien était euh, parfait, que ça s'était très bien passé, mais que j'avais besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je me suis plein, je suis beaucoup, beaucoup plein. Et comme ça, j'ai pu gagner un mois pour partir euh, au Brésil. Voilà. Et donc. Euh, me voilà partie le 19 juillet euh, je demande à un ami de m'emmener euh, jusqu'à à, l'aéroport voilà je lui demande de bien vouloir porter ma, ma valise depuis euh, depuis mon appartement jusqu'à jusqu la voiture et j'ai la chance qu'à l'époque j'ai mis tout un temps à trouver qu'il y avait un service personne handicapée euh, à l'aéroport et là on prend en charge ma valise pour m'emmener jusqu'au comptoir et tout ça parce que euh, après ben, il faut rien porter mais de toute manière euh, j'avais tellement mal que même porter ai envie de dire, un stylo c'était <rire> un truc miraculeux <rire> donc voilà Donc heureusement de la main gauche j'arrivais un peu à tirer euh, au moins la, le, le truc mais je faisais pas le mouvement de ce côté là parce que ça <rire> s'agissait pas non plus de rouvrir les coutures euh, et tout ça, c'était quand même sérieux donc euh, voilà je me suis partie au, au Brésil et je suis partie un mois comme ça, me mettre en paix j'ai eu euh, euh, d'autres opérations qui sont des opérations spirituelles. Je reviendrai dessus, parce que, sinon on va peut-être me prendre pour m'allumer. Mais disons que moi, c'était intéressant parce que d'un côté, je venais de vivre la vraie opération et d'un autre côté, j'ai vécu d'autres choses. Voilà. On va dire qu'il y a eu beaucoup de prières, il y a eu beaucoup de lumière, il y a eu des douches froides sous une cascade d'eau de cristal. Il y a eu des, des massages, c'est ça qui est incroyable. J'ai eu plein de massages euh, au niveau du dos, de tout le corps par quelqu'un qui faisait des, des massages merveilleux, et je sais pas comment c'était possible, parce qu'alors moi j'avais mal là au, au niveau à droite, et, et la personne me touchait, et, euh, et tout allait bien, enfin je, je sais pas comment c'était, tout a été miraculeux pendant ce mois-ci, mais euh, c'était très calme, hein, franchement il y a rien, à part euh, dormir, euh, prier, boire de l'eau, manger un truc, faire connaissance avec les deux ou trois personnes qui étaient en même temps que moi par hasard à cet endroit là euh, voilà. Et, mais, mais, me décrasser la tête, euh, de tout évacuer toutes les choses qui pouvaient être là, euh, des différentes symboliques euh, de, de ma vie. Enfin vraiment c'était me remettre en paix. En même temps je n'étais pas complètement rassurée hein, parce que heureusement que le village après coup je peux dire c'était fantastique, c'était tout calme et tranquille. Il euh, n'y a pas plus calme que cet endroit-là. Au Brésil je m'imaginais partir dans la jungle avec des trucs et tout. Enfin j'étais où J'étais pas, pas rassurée non, non, non, je suis une petite parisienne pas, pas tellement ah, Voilà. en tout cas, bon, je me mets en paix, tout va bien, résultat des courses j'ai gagné du temps par rapport à la chimio parce que j'étais censée démarrer la chimio donc, quand j'étais au Brésil hein. euh, donc ça me fait gagner un mois parce que je reviens fin août, voilà, et donc début septembre, je euh, commence la chimio la vraie, mais voilà tout ça pour dire quand même, j'ai gagné du temps euh, parce que moi, euh, j'ai continué ce traitement donc euh, euh, métabolique, c'est-à-dire euh, puisque le cancer est une maladie métabolique, euh, et donc j'ai pris, euh, si vous le voyez, donc euh, l'acide euh, alpha-lipoïque et l'hydroxycitrate, qui a aussi un autre nom, qui s'appelle Garcinia Cambodja. Voilà, donc euh, je démarre la chimio, je continue ça. J'avais aussi au Brésil, j'étais partie avec un autre traitement, ça une sorte d'immunothérapie avec de la vitamine D, la vitamine C pour que je puisse cicatriser plus vite et guérir plus vite. Et j'essayais de manger avec pas trop de sucre, mais là-bas, je ne savais pas trop ce que je mangeais. Donc, s'il a fallu que je mange une ou deux fois un gratin avec des choses où je ne savais pas trop, je me disais tout, tout va être bien et puis... Euh, voilà, je mangeais plus de, de fruits, de légumes, des choses comme ça. Voilà. Et puis donc je démarre euh, la chimiothérapie. Je fais donc trois mois de, de chimiothérapie. On va dire le 20 décembre. Euh, et bien il restait 90% de la maladie, donc il restait plus grand chose. Euh, entre temps donc j'ai eu trois cures de chimiothérapie pour quatre. Je sais plus. C'est une. Enfin moi c'était une tous les mois. Et puis après, euh, fin novembre, mi-novembre, c'était quand même très, très dur, ce que j'avais. Donc, j'ai demandé à diminuer. J'ai appris à me, à me plaindre, à dire plus que j'avais mal. Alors, que, parce que je suis quelqu'un qui suis ultra résistant. Parce que si la maladie s'est installée, c'est parce que je suis quelqu'un de très, très, très résistant. Et donc, ça m'a appris aussi à, à rediminuer un peu, à dire non, non, il ne faut pas aller jusqu'au 100% ou 120 ou 200% de la douleur. Donc maintenant, j'ai appris à dire quand je ressentais peut-être 50% de la douleur, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne ressens pas la douleur. Voilà, émotionnellement, mentalement, physiquement, je ne suis, je suis, suis pas douillette de, de rien, de tout. Euh, voilà. Sauf que c'est vrai qu'entre euh, mi-octobre et fin novembre, une des choses qu'on ne dit pas de la maladie, quand même, c'est que euh, ça crée des déséquilibres. Euh... Alors, bien sûr, énormément de fatigue. Hein. Le, le premier jour où j'ai eu la, la première chimiothérapie, euh, euh, j'ai fait 42 fièvres ou plus de 42 fièvres. Alors, on vous dit, oui, alors au bout d'une semaine, si jamais vous avez, vous dépassez 38, il faut faire tel ou tel protocole. Oh alors, j'essayais d'appeler, on me dit, mais attendez, je suis déjà à 40, je suis censée faire quoi, là Donc... <rire> Ah ben euh, non, mais voilà, bon alors on ne savait pas trop. Donc, du coup, j'ai fait des remèdes de grand-mère parce qu'on se trouve un peu tout seul. Euh, on se trouve tout seul, quoi. Je veux dire, euh, bon, je n'avais pas appelé les urgences parce que je faisais 42 de fièvre. Donc, voilà. Donc, euh, oui, alors on prend un peu d'aspirine euh, et puis surtout les remèdes de, de grand-mère. Donc, euh, en plus, c'est dans la nuit et comme par hasard, voilà. j'en ai tellement fatigué que je me demande si je n'ai pas essayé d'aller dans Paris quelque part. C'est tellement mal, non, c'est un autre jour. Et puis, donc ces 42 fièvre et ben finalement, j'applique de l'eau froide partout, des gants froids partout. Voilà, en permanence, j'ai une bassine et je m'arrose en permanence parce que j'arrive même pas à bouger de mon lit, tout tellement je suis fatiguée. Et en plus, ce que je ne me rends pas compte, c'est que ça crée.. Euh, quelque chose qui est une sorte de déflagration dans, dans mes jambes, dans mes membres et je ne peux même plus euh, bouger, euh, c'est comme si euh, tous mes membres étaient euh, du coton partout et je ne peux, euh, peux pas bouger, voilà, donc du coup je reste sur mon lit, j'essaie de ne pas trop bouger pour euh, bon, aller euh, à la salle de bain c'est compliqué, voilà, ah, ah, ah <rire> Bien bonjour, bien dire autre chose. Et donc, bien dire autre voilà Et donc, diabos, diabos, voilà. Et donc euh... oui, <rire> bah lui, je l'ai pris, je ne sais plus quand. Ah non, je l'ai pris plus tard, en décembre 2020. Voilà. Et euh... voilà, donc, euh... chaque cure de chimio, vous. De diminue bien votre système de, de résistance, hein, voilà. Euh, mais je mange léger, je veux dire avec des, des fruits, des légumes, des jus crus, des choses comme ça. Mais je mange un petit peu de tout, hein, de la viande, des œufs, du poisson, du poulet. Euh je ne fais pas du keto pur euh, et dur. Euh, je me permets euh, de manger si j'ai envie de manger. Si je sens que mon corps a besoin de manger, je me permets. La seule chose, c'est que je diminue un peu les doses de tout. Je diminue les doses de sucre. Je fais en sorte que si euh, je me l'autorise, c'est parce que je cuisine moi-même. Donc, je me fais plaisir. Je me fais des tas de petites choses euh, quand je peux. Parce que euh, des fois, je ne peux pas trop bouger. Euh... En novembre, alors là, c'était euh, de toute manière, euh, ben, mes, mes parents voulaient bien faire, donc ils voulaient que je retourne chez eux, euh, en période de chimie et tout, c'était gentil. Mais ben, je suis rentrée chez moi parce que j'ai senti que mon corps il me disait « Non, non, mais là, la quiche Lorraine, c'est gentil, mais ce n'est pas ça qu'il faut manger. » Donc, je rentre chez moi et je crois que pendant 15 jours, 3 semaines, je n'ai rien mangé. J'étais en, en jeûne, euh, voilà. Alors, on va dire que c'était un peu violent, mais, euh, mais c'est ce que me demandait mon corps. Donc, euh, la seule chose qu'il me demandait éventuellement, c'était de manger euh, euh, des crevettes. J'ai découvert avec le recul que les crevettes contenaient euh, un tas d'oligo-éléments essentiels euh, proches de, de certaines cellules euh, qui veulent se guérir. Donc, bah, je comprends que mon corps euh, veut, veut certaines substances et c'est tout. Il veut que ça. En gros, a... <rire> j'alterne des crevettes et, et, et la choucroute. Voilà, c'est tout ce que. C'est tout ce que je mange pendant une certaine période. Et puis le reste du temps, euh, bah, j'essaie quand même de faire quelques jus crus, de, de jus de radis, de jus de. Euh, je me permets quand même des, des framboises. Voilà. Et puis, euh, puis j'alterne euh, radis, épinards, carottes, pommes, etc. pour avoir un minimum de, de minéraux euh, quand même un petit peu tout le temps. Voilà. Euh... Et donc arrive fin décembre où il reste 90 Bien sûr, c'est le moment où on va me dire tu dois te faire opérer. Va arriver le moment où on me dit, on va me dire, écoutez, Madame, oui, on voit ça. Mais en gros, 20 janvier, il faudra prendre la décision de me faire opérer ou pas. Euh, et moi, je sais pas comment je fais, mais je sais que je repousse cette question de la discussion. Je, je l'ai repoussée très longtemps. Par contre, le 1er janvier, là, je dis. Oh. Parce que moi, depuis le début, je sais ce que je veux. Mon corps me dit ce qu'il veut. Mon corps me dit des tas de choses. Hein, parce que ce que je vous dis, c'est un... Euh, voilà. un résumé de ce que j'ai fait. J'ai fait de la respiration, du euh, chikon, des trucs, euh, marcher jusqu'à faire une course. Pour moi, c'était magie. Hein. Je n'allais pas faire une, une autre chose. Je ne suis pas très sportive. Mais quand on ne peut quasiment rien faire, on a l'impression que les murs tournent tout autour de, de soi. C'était déjà un miracle. Je longeais les murs pour aller faire des courses. Et puis finalement, je. Voilà, c'est Et puis tout allait bien. Euh, donc, je repousse un peu les choses. Chaque fois, je repousse parce qu'il voulait absolument faire une biopsie de l'autre côté. Là, et je ne voulais pas. Je voulais pas. Euh, ce côté-là, je ne voulais pas le regarder du tout. Euh, pour moi, c'était microscopique. Ça n'allait jamais devenir actif. Donc, euh, voilà. Peut-être que je suis un peu dans le déni de ce côté-là. Voilà. En tout cas, je travaille beaucoup le côté. Je travaille la symbolique. Je travaille aussi la mémoire cellulaire. Ça m'a énormément aidé pour euh, aller euh, dégager énergétiquement le, la symbolique du pourquoi. Parce que bien sûr, on sait bien que la poitrine, c'est la mère, la relation maternelle, la relation avec la famille, comment on a vécu les choses, est-ce qu'il y a des, des trucs ou pas. Enfin, voilà. Euh, le côté symbolique, tout ça, je le savais. Je le savais un peu. Euh, à la fois intuitivement, je le savais un petit peu parce que j'étais sur quelqu'un qui a été chercher un peu les choses dans la famille, donc voilà, j'avais découvert un secret de famille euh, et puis ce que je n'avais pas compris, c'est que ce secret de famille euh, d'avant ma naissance, c'était là où il y avait la charge énergétique euh, de tristesse, de trauma, qu'avait porté ma mère avant ma naissance et donc euh, j'ai été chercher, la datation de du, du jour de, de ma maladie correspond exactement à une symbolique énergétique d'avant ma naissance de six mois huit mois avant ma naissance c'est quand même fort hein et euh, parce que j'ai dû porter en moi dans mes cellules au moment de la naissance j'ai dû vouloir porter là euh, oui le bébé il veut il veut s'emparer il veut faire du bien à sa mère et tout voilà alors que je me suis emparée de ça et finalement bah euh, oui pour euh, pour aller guérir ma mère, je me suis, j'ai porté ça. Pourquoi ça n'a pas été actif pendant très, très, très longtemps et pourquoi d'un coup la maladie se déclare J'ai envie de dire, c'est peut-être un mystère, mais en fait non, parce qu'on sait bien qu'il y a eu différents chercheurs, notamment Otto Warburg et puis un autre, où je suis en train de mélanger un peu les noms, qui dit que, bah oui, lui, il a eu son fils qui était mort et il a découvert que, en fonction du choc, il a lui-même déclenché une maladie euh, six mois plus tard. Donc, j'ai été revoir. Qu'est-ce que j'ai eu comme choc les deux ans avant, euh, avant mon cancer Oui, bah, ça, c'est sûr qu'il y en avait un énorme. Donc, euh, voilà. Un jour, nana euh, RH m'a convoqué. on me demande pourquoi. Enfin, franchement, j'étais tellement euh, abasordée de la façon dont c'était fait. J'aurais euh, été me suicider dans, dans la minute. Hein. Tellement, c'était… Euh... Bon, il y a l'autre nana RH qui m'a <rire> rattrapé au vol pour pour m'emmener à euh, euh, boire un verre d'eau, mais sinon, euh, là, j'allais me jeter sur, sur le métro. Je ne comprenais tellement pas ce qu'on voulait, ni ce qu'on me disait, ni quoi que ce soit. Enfin, ça me paraissait tellement absurde. Bon, avec le recul, du coup, je suis très contente d'être partie. Mais, euh, mais bon, c'est sûr que ça plus ça... En tout cas, voilà, il y a eu différents éléments déclencheurs, peut-être des éléments un peu de frustration avant, des années avant, parce qu'il euh, ne faut pas se voiler la face hein, quand on est... Euh, Malade, c'est qu'on est responsable de quelque chose qui s'est installé dans sa vie. Alors, pas dans le sens coupable, dans le sens responsable de, euh, peut-être, c'est laisser alourdir. Ça peut être en énergie, en mental, en, en, en personne je ne sais pas, dans sa vie, dans sa famille, dans ses proches, il y a eu quelque chose, tout d'un coup, qui est venu rétrécir un peu les choses, parce que en plus, euh, bon, moi, je, je vois que la symbolique au niveau de la poitrine, en, en tant que femme, porte des soutiens-gorges, quelque chose qui enferme vraiment, de dire « Ah, ben non, c'est avec l'inverse, il faut ouvrir. » J'ai un ami qui me dit « Écoute, maintenant, euh, euh, tu as pris l'habitude d'être gentille, d'être toute mignonne partout. » Et ben maintenant, tu vas aller envoyer foutre tout le monde, euh, tous les gens autour de toi pendant euh, tout le temps que tu dois guérir. Surtout, ne perds pas de temps à, à des politesses. Ah, ouais, d'accord, ben ça c'est surprenant. Donc il y a eu quelques fois comme ça où euh, il y a eu un ou deux amis, peut-être que voilà, où j'ai été un peu un peu sèche dans mes dans mes messages parce que c'était un terrain d'expérience. Voilà. Euh, Bon, tout ça pour dire quoi, du coup, que, euh, eh bien oui, est arrivé au mois de janvier donc 2020 où je devais dire oui ou non pour me faire opérer, me faire enlever le sein et l'autre côté. Et alors là, moi, j'étais dans un degré de pétocharde et de trouille parce que euh, toute ma vie, j'étais gentille, bienveillante, toute sympa. Et donc, dire oui ou m'affirmer ou, euh, devant quelqu'un, c'est compliqué pour moi. Donc, euh, ça m'a pris tout ce travail intérieur. Et est arrivé à un moment donné, je ne plus... Euh, à partir du moment où, où dans mon corps, tout d'un coup, j'ai réalisé que ce n'était pas l'idée de dire non, mais de dire oui à la vie, de dire oui. Mon système à moi, ma méthode à moi, c'est Oxygen Power, c'est-à-dire je fais rentrer l'énergie, je fais rentrer l'oxygène, je me détoxe, et la détoxe, ben c'est des petites choses qui s'en vont. Donc, ça veut dire que le oui est plus important que le non. Et à partir du moment où je me suis dit oui complètement, oui, je guéris, et cette fois-ci, on y va à fond la caisse. Voilà. Eh bien, euh, j'ai pu arriver et dire, écoutez, euh, votre opération euh, ne me convient pas. D'accord eh ben, j'étais étonnée qu'à partir du moment où c'était clair pour moi que c'était oui et que le reste c'était non, eh ben, en face, ils ont tout à fait entendu euh, ce que je voulais faire. Alors là, j'étais surprise parce que moi, je pensais qu'on allait me de l'hôpital, en gros, que j'allais être bannie, qu'on allait m'emmener, je sais pas où, enfin, je ne sais pas, les, les idées qu'on se fait des fois. Mais il faut dire aussi que les six mois avant, on m'avait quelque part, entre guillemets, harcelé au niveau de l'hôpital. Bon, j'allais faire certaines biopsies, certains examens que je ne voulais pas faire d'un certain côté, parce que ça faisait partie des analyses préliminaires aux opérations, chose que je ne voulais pas. Donc, euh... ah bah, dès que j'ai été claire là-dessus, ah bah, j'ai plus ces questions-là. Donc, voilà. Ce que je n'avais pas dit, c'est pourquoi je disais non parce que j'avais vu sur différents forums de malades, Dieu merci, ils existent, euh, qu'au moins une femme ou deux avaient pris cette décision-là avant moi. C'est quand même pas une décision anodine, hein, de dire je vais dire non, et mes cellules vont guérir malgré tout, euh, alors qu'on vous dit bien, il y a un temps de chimio, un temps d'opération, un temps de radio, un temps de chimio, donc pour deux ans, euh, et c'est un peu le... le, le traitement classique et le parcours classique de toutes les femmes qui ont un cancer. Voilà. Donc, euh, parce que moi, j'avais plusieurs bottes secrètes. J'avais mon homéopathie, j'avais ma spiritualité, j'avais ma prière, j'avais l'eau euh, que je réinformais tous les jours en lui disant « tu vas guérir l'ensemble de mes cellules ». Et surtout, j'avais hum, la vitamine C, 2 la vitamine D et l'artémisinine. Alors là, est arrivé donc à partir du moment où on avait programmé des chirurgies, pour moi, à la place de ces chirurgies, je faisais des doses, euh, des semaines de cure d'artémisinine à très, très haute dose. Je ne le conseille pas forcément parce que ce sont des doses très importantes. Hein. C'est peut-être 200 fois la dose de ce qu'il faut prendre d'habitude. Euh... Et je l'ai fait de moi-même. J'ai simplement informé mon médecin traitant, lui dire, dit, voilà, euh, là, vous savez, j'ai dit non à ça, à ça, à ça parce que moi, voilà quel est mon protocole, que moi, je m'applique à moi. Alors, euh, bien sûr, il y a plein de gens qui disent, euh, allez voir votre médecin, votre naturopathe et autres. Mais c'est difficile d'aller trouver un naturopathe. Alors, elle vous suit pour vous dire, oui, et là, on va se détoxer, euh, là, on va trouver un truc pour avoir plus de, de vitamines, plus d'énergie, plus de ceci. Mais comment dire par rapport à la relation avec le cancer et avec euh, des masses et comment ça réagit dans le corps, d'autant plus que euh, est arrivé à un moment donné, euh, juste après ça, où il y a une analyse, euh, comment dire, une batterie d'analyse tous les trois mois, c'est-à-dire que alors moi j'ai eu le bonheur d'être allergique dès le début à ce qu'on appelle... Euh, Tepscan, hein, puisque c'est plein de glucose qu'on vous injecte dans le corps pour voir à quel point vous êtes luminescent sur les endroits et à quel point le cancer est encore là. Alors, j'ai envie de dire que j'ai un corps qui est fantastique. Il est allergique dès qu'il y a un truc. Il est allergique à la chimio, il est allergique aux effets secondaires, il est allergique à tout. Donc là, j'ai découvert à quel point j'étais allergique à toutes les chimies possibles et imaginables. Donc à chaque fois, je dis à mon corps, on se calme hein, parce que sinon, il fait des... Réaction du pticaire géant, euh, c'est absolument phénoménal. Mais bon, voilà. Donc, pour les moi j'ai un autre examen qui s'appelle le scanner TAP. Euh, c'est quand même utile de savoir que cet examen-là existe à la place du TAP scan, c'est-à-dire que je n'ai pas de glucose dans mon corps tous les trois mois pour vérifier si ça va. Alors, ce n'est pas la peine de faire un régime sans glucose pour en mettre à haute dose tous les trois mois. Hein. Et... Euh, et on me dit, avec ce, ce, ce produit chimique qui n'est pas ça, qui, qui doit être de l'iode ou d'autres choses. au début, je croyais que j'étais allergique. Non, il y des tas de trucs. Bon. Voilà. Je crois que mon corps a dû comprendre que je devais faire ce, cet examen-là quand même. Et, euh... Et ça me dit, maintenant, bah il n'y a rien. Je n'ai rien, plus rien n'est visible euh, sur euh, ni en écho, ni euh, sur ce scanner, euh, ni tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que moi-même dans ma tête et dans mon corps, je me fais mon propre auto-scan avant chaque scanner et je vérifie où j'en suis dans ma tête et dans ma sensation. Et à chaque fois, le scanner vient vérifier où j'en suis et dans ma, dans ma sensation, ça correspond exactement. Donc, je me dis, c'est parfait, euh, j'arrive bien à faire les choses parce que j'arrive à les ressentir un mois ou deux avant le scanner et j'arrive à, à anticiper euh, ma propre guérison. Donc... Euh, bah, je continue mon, mon protocole à moi. Et voilà, je diminue un peu, mais après, je m'autorise quand même à remanger un peu, un peu plus, des euh, petites douceurs par-ci par-là. Voilà. Bon, après, euh, je, je vais voir un autre oncologue euh, alternatif, parce qu'à moi, je n'ai plus de chimio, je n'ai plus rien, hein, plus, euh, que, euh, que je n'ai plus que cette artémisine que je fais par moi-même tous les trois mois et qui ne sert à rien du tout. Euh, par contre, euh, J'autorise par période à refaire ce qu'on appelle de septine, c'est-à-dire que euh, apparemment c'est une molécule qui vient euh, euh, réagir sur, pour, pour certaines femmes. Euh, et depuis que ça a été découvert apparemment cette molécule, il y a euh, beaucoup plus de guérison en termes de cancer euh, féminin. Voilà. Donc, je voulais arrêter cette, euh, ce protocole, je voulais tout arrêter. Et je vais voir cette personne et je lui dis, voilà, je veux arrêter ça. Euh, Qu'en est-il Donc, elle m'a expliqué en quoi ma, ma maladie réagissait, en quoi mon corps réagissait sur ça. Euh, et donc, j'ai choisi de dire, OK, euh, déjà, je dis non aux opérations je ne vais pas dire non à tout. Donc, je continue une fois tous les mois de faire euh, ce protocole. de C'est une comme si c'était une mini chimio euh, mais, mais ciblé, très ciblé, voilà, à côté de ça, je suis censée faire de l'immunothérapie euh, qu'on m'a demandé de faire à mon cancérologue, pareil, je dis oui, oui, bien sûr, mais je ne le fais pas, je ne le fais pas euh, parce que je l'ai pris un mois, je crois, et j'ai cru que je fais une crise cardiaque, j'étais faire un cours de yoga, des trucs, je que... n'allais pas sortir du truc et tout ça, voilà, enfin, et je regarde sur les effets secondaires. Ah oui, oui, oui c'est marqué. Hein. Euh, effets secondaires. Ah oui, oui, crise cardiaque possible, euh, tout. Non, il y a un moment donné, tu vas guérir le cancer d'un côté et tu vas risquer la crise cardiaque de l'autre. Euh... Non, là, j'ai dit à mon corps, OK. En plus, on prend quelque chose pour aller bloquer les hormones. Encore parce qu'il y a quelque chose qui... Non, j'ai dit non, non, on va, on va essayer de de se remettre en équilibre naturellement. Hein. Euh, là, vous faites ce que vous voulez, mais là, euh, les warnings, on va les baisser. J'ai entendu qu'il y avait, pour moi, le, le cancer ou autre chose, c'est un symptôme qui dit euh, il y a urgence, urgence. OK, les urgences, les warnings, je les ai entendus, mon gars. J'ai entendu dans mon corps, là, on a quand même des millions et des millions de cellules intelligentes. Alors, ce n'est pas quelques cellules intelligentes qui se sont mises un peu en, en folie dans un coin là qui vont nous embêter. Alors, on met tout le monde d'aplomb, hein, tout le monde en paix. Et puis voilà, on est quand même arrivé hein, un an plus tard, il y a toujours plus rien. Bon, très bien. Je continue ma vitamine D, ma vitamine C. Bon, il se trouve qu'après, j'ai euh, différentes urgences de, de vie personnelle. Donc, euh, voilà, je suis retournée vivre à un autre endroit. Et puis... Euh, et puis bah ben, Oui, il a fallu que je, je mange, que voilà, je fasse tellement la cuisine, j'ai pris plaisir à faire la cuisine, mais du coup, j'ai mangé plus de viande alors que je n'en mangeais plus, j'ai mangé plus de poissons aussi, j'ai mangé des, des légumes, des fruits, j'ai mangé un peu de tout, y compris aussi des, des sucres, même si par contre, euh, quand ce sont des sucres, c'est uniquement des, des gâteaux que je fais moi-même. Voilà, donc c'est déjà pas avec des additifs et tout ça. Puis j'essaye en, en quelque sorte de mettre certains sucres qui sont des, des dosés faiblement, euh, sans lucides et autres, parfois le xylitol, parfois les ritrol. Enfin bon, voilà, je, je dose, mais je m'autorise de temps en temps un gâteau au chocolat, pas trop dosé en sucre, des choses comme ça. Voilà, mais à côté de ça, euh, je fais beaucoup de choses puisque je, je fais la cuisine pour euh, l'autre personne avec moi, et puis euh, euh, tant que je peux, mais bon, j'ai du bien faire, ça fait, ça on a vécu ensemble euh, voilà et donc euh, par contre je sens en, je crois que c'est en janvier euh, février euh, 2021 où là je sens qu'il y a un truc euh, qui ne va pas trop dans mon corps donc de moi-même, j'écoute hein, quand je me sens un peu lourde, fatiguée qu'il y a quelque chose euh, hop, je suis revenue euh, deux mois de, de vie euh, en, en régime en kéto, là. Euh, j'essaye je, de manger moins, je, comme, comme si c'était le fameux jeûne intermittent où on ne mange qu'une euh, fois par jour, voilà, ce n'est pas trop, trop possible, mais je mange moins le matin, je fais un œuf ou un petit peu d'avocat, et, euh, et puis uniquement le, le midi, et puis le soir pareil, je mange léger. Donc, euh, je me fais mon propre euh, système à, à, à ce niveau-là. Je me fais aider par euh, des gens qui travaillent en bioresonance qu'elle me confirme, puisque on est arrivé à un degré, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nos outils de échographie, mammographie, scanner fonctionnent jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que quand on a eu un cancer ou une maladie, en dessous, on ne peut pas forcément voir. C'est pour ça qu'on vous dit, euh, vous faites opérer du cancer, parce que le cancer est toujours là, mais dans les tissus. C'est pour ça qu'on décide d'enlever les tissus pour que le cancer ne, ne redevienne pas actif. Mais moi, j'avais dit, le cancer est inactif, tout ça est inactif, donc on va faire le pari avec mes cellules on va rester euh, dans un truc euh, capital santé on revient à, à la normale et donc euh, pour aller plus loin dans la compétition c'est pas évident et donc c'est à ça que je m'en suis employée depuis janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui donc euh, en septembre 2022 c'est-à-dire comprendre ce qui reste dans le corps c'est là où c'est pas si simple parce que la médecine classique ne peut plus vous aider à ce niveau-là, puisqu'on arrive à... Euh, je vous dis, à euh, voilà, on voit jusqu'à des millimètres et, et autres, mais on ne voit pas en dessous. Euh, or, j'ai fait tellement de recherches que j'ai fini par comprendre. D'abord, il y a cette compréhension de moi-même, de cette écoute interne de, de sentir par moi-même si je dois faire quelque chose. Chaque fois que j'entends ça, je me fais une cure d'artémisinine. Je recommence la vitamine C, la vitamine D, et puis je diminue euh, le sucre. Alors quand je dis sucre, ça veut dire diminuer les pommes de terre, diminuer les glucides, diminuer des choses comme ça, euh, les pâtes, je mange pas vraiment. Le pain, ça peut m'arriver effectivement de faire des petites tartines avec, avec du fromage, tout ça, je suis quand même gourmande. Et donc, euh, j'avais prévu dès le début d'aller voir un, un certain médecin euh, proche de, de la frontière euh, en France, donc euh, proche de la Suisse et de l'Allemagne. Et puis même, j'avais prévu d'aller voir euh, au milieu de l'Allemagne, mais bon, pardon, il a différents centres et surtout, il avait ce centre-là, l'autre, euh, je crois, n'existe pas. Et il pratique quelque chose qu'on appelle euh, l'électro-cancer-thérapie. C'est-à-dire que c'est euh, un scanner, comme un scanner qu'on fait habituellement, euh, sauf que c'est un scanner va dire, portatif, valeur donc il pose une électrode dans le dos, une électrode par-dessus, comme si c'était un gant dans lequel il place l'électrode, et ça lit euh, toute la partie entre les deux, comme un sandwich. Hein <rire> voilà Et il y a un petit courant électrique qui, qui parcourt, et, et ce courant, son courant électrique lit les choses comme une partition de musique. Il tiens, on lit une note, une note après une autre. Sauf que si ça reste plat et qu'il n'y a aucune note qui apparaît, c'est que le cancer euh, n'est pas là. Et s'il y a une note qui se lève, c'est qu'il y a une cellule qui réagit. Et qui indique à l'électrode que oui, il y a une réaction euh, par rapport au petit courant électrique et qui dit que oui, il reste encore euh, quelque chose en, en termes de cancer. Euh, alors, je crois que ai fait un peu des raccourcis. Il se trouve que, euh, donc voilà, après, j'ai vécu pendant ces deux autres périodes euh, deux de décès, deux successions, deux déménagements. Enfin, voilà, donc je suis, suis calée quelque part. Et euh, j'arrive en janvier 2022, euh, où je sens, moi, que j'ai encore un souci. Chaque année, euh, je ne sais pas, en janvier, février, je ressens un truc. Donc, je repars par moi-même en artémisinine en, en cure de jeûne, en, en régime keto, euh, glucides tout ça. Mais je sens quelque chose, vraiment, une fatigue et autres. Vient le fameux euh, scanner rituel de Mars alors là, surprise, parce qu'ils euh, me dit ah oui, il oui, euh, y a un truc qui est reparti là, euh, ça s'est aggravé euh, donc il faut opérer alors, je me dis, "Attends, on va écouter un peu le truc alors, ça c'est leur euh, truc rituel je dis, ça y est, ils sont encore repartis il y a deux ans mais, non, non, moi j'ai dit que je n'allais pas me faire opérer donc je vais guérir, guéri, il n'y a pas de problème en plus c'est le fameux à droite, que je n'ai pas voulu regarder où j'étais dans le déni mais je me dis, c'est bizarre quand même euh, j'ai fait tout ce protocole de guérison la gauche qui était énorme ici où il y a quand même trois nodules importants rien n'est réapparu depuis euh, janvier euh, 2019 alors que là ce côté là effectivement j'ai pas voulu voir c'est dans le déni et évidemment c'est apparu au moment du décès de mon père donc la droite visiblement c'est la symbolique du masculin en soi mais du masculin aussi à l'extérieur euh, donc voilà j'avais encore ce truc là que je voulais sans doute pas regarder et qui, qui était là mais surprise, ils me disent en mars qu'en fait, ça a déjà augmenté en, en décembre et ça a déjà augmenté euh, six mois avant, en juin 2021. Donc, il ne pas dit parce que non, c'est tout petit. Donc, aussi ben moi, je pars aller voir ce médecin euh, en Allemagne et je vais lui demander euh, ce qu'il en est. Je lui montre mes analyses euh, et qu'il puisse vérifier avec son outil puisque là, c'est devenu tellement petit que... Euh, euh, faire une biopsie, moi je pense que c'est un petit peu euh, dangereux entre guillemets. Enfin, je, voilà. Et effectivement, lui me confirme que c'est. Euh, On peut faire une biopsie pour vérifier à quel point euh, la maladie est, est sérieuse ou pas, mais comme c'est tout petit, tout petit, il y a autant de risques d'aller euh, exploser une cellule qui se répande que de ne pas la faire. Donc, effectivement, mon instinct dès le début, j'ai non, non, pas de biopsie. c'était l'endroit où je ne voulais pas qu'il touche depuis le début. Ça faisait deux ans, je ne voulais pas qu'il touche à cet endroit-là. Donc, je ne voulais pas. Donc, je reviens. À chaque fois, j'annule directement avec le service de biopsie le truc. Je fais oh, oh non, non, je vais reporter, j'annule le ouais. Et puis, je ne la répète jamais. Enfin, a euh, un moment donné, je, je vois le médecin mon cancérologue à moi, et je lui dis, écoutez, voilà, je comprends bien, vous me dites que c'est sérieux et tout, mais moi, avant d'aller faire l'opération, j'ai quand même aller vérifier un peu plus, et donc je lui explique que j'ai découvert cette technique qui s'appelle électro cancer -thérapie. Et je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez hein, En fait, je suis malade, je suis censée avoir un, un avis, un conseil. Là, il m'a dit, on ne fait pas. Oui, je sais bien que qui passe ce, cette ce technique-là dans votre hôpital, mais ce n'était pas ce que je demandais. Je demandais, est-ce que moi, avec ma pathologie, est-ce que vous, qui êtes le professionnel, qui, avez le, qui êtes le médecin, qui avez la conscience des choses, vous pouvez me dire si ça pourrait me convenir Ah non, la euh, seule chose qu'ils veulent, c'est m'opérer. Eh bien, moi, c'est parce que je, veux. je dis, bon, bah, très bien, voilà. Et puis, euh, j'ai été voir ce, ce médecin en Allemagne, évidemment, heureusement que j'ai un petit peu des économies parce que je ne suis, suis pas au chômage non plus, hein, j'ai plus rien, mais euh, bon, heureusement que je suis économe, <rire> donc euh, bah, je me dis oui, s'il faut aller me payer un petit quelque de choses pour vérifier, voilà. Euh, et donc là, depuis le mois de mai, j'ai dû faire trois séances à peu près, trois ou quatre séances, enfin bon, je peux que quand j'ai trois séances, c'est une séance un jour une séance le lendemain un c'est une double séance à chaque fois, et il y a une sur deux où je ne sais pas il me fait aussi ce qu'on appelle de la vitamine C à haute dose. Voilà, Sauf une fois où c'était pas possible de faire le, le protocole, mais j'ai eu double dose de vitamine C. En tout cas, je peux dire que la vitamine C, ça a remonté euh, mon système immunitaire complètement. Ça fait que j'avais du mal à avoir au niveau hémoglobine un niveau correct. Hein. J'étais toujours un peu très basse d'autant plus en prenant l'artémisinine hein, parce que l'artémisinine ça vient faire chuter l'hémoglobine euh, donc il faut quand même faire attention à ça euh, et bien euh, la vitamine C et puis je, je me suis laissée à manger euh, plutôt normalement beaucoup et bien et de tout depuis le mois de mai là, je suis remontée dans des niveaux euh, super bien voilà euh, sauf que là euh, bon ben, j'ai encore euh, un, une petite analyse à vérifier je, je pense dans quelques jours je vais demander à médecin allemand. donc là maintenant on est en septembre 2022 j'ai refait donc en septembre 2022 début septembre encore une dernière séance normalement qui a dû tout tout enlever euh, de ce qui restait et euh, grâce à ça je pense que j'aurais plus rien d'autre à faire sauf que pour moi euh, quand il y a eu quelque chose comme ça, c'est que c'est un vrai signal qu'on doit fonctionner autrement dans sa vie, dans son fonctionnement, euh, dans son, sa relation à l'alimentation, sa relation aux autres, avec les amis, sa relation à soi, de comment on vit les choses. Euh, et je pense que ce n'est pas complètement fini. Maintenant, c'est à moi d'installer ce que j'appelle un, un, un mode d'équilibre euh, quand il y a la. la apparition de la maladie, il y a le degré, on va dire, d'urgence, c'est à s'appliquer un protocole d'urgence que je me suis fait. Après, il y a un protocole dans la période de chino, de maladie, etc. On fait un peu comme on peut, on ne peut pas toujours être dans, dans le, la, le, le programme d'attaque, hein. il faut faire un peu avec soi. Et euh, là, on va dire que depuis euh, 2000. Euh, 2020, aujourd'hui 2020, et eh bien oui, chaque année, je suis dans un mode un peu d'équilibre et de mise à niveau de, de guérison. Et puis, euh, eh ben, il me reste encore à installer vraiment un peu plus, un peu plus de marche, un peu plus d'alimentation équilibrée, un, un sucre plus léger, voilà à trouver le juste milieu entre le le plaisir de la table, le plaisir de ton relation avec les autres, et puis la relation avec soi. Euh, on pourrait être simplement dans un mode de vie, non pas euh, euh, dans une chasse, euh, dans, dans une interdiction pour rester euh, en bonne santé. Je pense qu'on ne peut pas fonctionner dans l'interdiction, on doit fonctionner en accord avec soi. On ne peut pas aller contre soi, on doit aller avec soi dans une certaine direction. Et il me reste encore un petit bout de chemin à faire à ce euh, niveau-là parce que c'est maintenant je veux dire, que je suis fatiguée, hein, voilà, euh, c'est peut-être quatre ans un peu, un peu intense, donc c'est maintenant que, que je ressens les effets de, de tout, euh, et puis voilà, il ne faut pas oublier au début hein, ce qu'on ne dit pas beaucoup, hein, c'est que la, la, la, la maladie du cancer amène aussi ce que j'appelle moi euh, la, la dépression, la grande dépression, euh, non pas parce qu'il euh, y a déjà un problème, mais ça amène le burn-out et la dépression pendant la maladie, pendant le, la chimio, parce qu'à euh, un moment donné, euh, oui, les, les choses viennent se nettoyer, et peut-être qu'il y a des, des choses qui sont incrustées dans certaines cellules et qui viennent se réveiller, autres, en tout cas, moi, à un moment donné, ça a créé vraiment la grande dépression, euh, le grand burn-out. Euh, donc il y a peut-être des choses qui sont encore un, un peu là, bien que je sois en forme, ce n'est pas du tout euh, la grande dépression, c'est des, des, des petites variations de sensations, de motivations, de choses à, à ajuster. Très c'est des choses à voir un peu dans sa vie tous les jours, hein, que, quel que soit ce qu'on qu traverse. Donc euh, voilà, je vous ferai part de la suite et j'ai découvert également une dernière analyse hein, qui s'appelle le TPA le parce que j'ai pas tout, le tissu polypeptide antigène. Voilà, apparemment, je vais en découvrir encore un petit peu plus la semaine prochaine avec un autre médecin. C'est un autre indice, puisqu'il existe plein de marqueurs par rapport au cancer, selon le marqueur du sein, de la prostate, de l'endroit, de, de l'organe où on est malade. Mais cet endroit-là, apparemment, va chercher très loin dans les cellules s'il reste encore un petit quelque chose au niveau euh, des cellules de cancer. Donc, j'ai bien vu qu'il y a un autre marqueur quand même qui réagit. Donc, ça veut bien dire que je dois faire attention à avoir un régime alimentaire, euh, euh, non pas un régime, mais avoir un équilibre alimentaire qui soit, qu soit bien, euh, pour que ce soit durable et, et tout le temps. Voilà. Donc, en tout cas, je veux juste vous dire, c'est possible. C'est possible de guérir. Voilà, restez centré. Je ne vous ai pas montré la deuxième partie, effectivement. Euh, alors, ah bah oui, j'ai oublié de vous montrer celle-là. Voilà, donc euh, 2020, euh, voilà, pas de chimiothérapie, euh, juste l'herceptine, les scanners tous les trois mois, l'herbceptine, 2021, donc pas de chimiothérapie, seulement l'herceptine. Euh, Pergeta, oh, c'est vrai que j'ai arrêté Perjeta. mais quand de temps en temps je me disais, mon corps peut-être peut supporter de ne plus avoir aucune médecine j'arrêtais tout, il y a des moments des semaines, des mois où j'ai arrêté tout et l'artélicine et l'homéopathie et tout, pour me dire ok mais il faut, faut aller retrouver soi-même sa propre santé euh, voilà et puis bon bah, je sentais que non il fallait peut-être continuer. donc euh, voilà c'est vraiment un un aller-retour de sensations, de dialogue avec soi. Et je pense qu'il n'y a pas un seul chemin de guérison. Hein. Il, y a, il y a des tas de chemins de guérison. Il y en a qui vont être plus sur, sur le sport, sur d'autres techniques, sur le jeûne, que j'ai utilisé mais à très, très petite dose. Voilà, mais je vais sans doute faire d'autres choses. En tout cas, euh, voilà. je vous souhaite de guérir et de rester euh, zen dans votre guérison et surtout de, de rester en bonne santé, de pratiquer son capital santé et voilà, je parlerai un petit peu plus peut-être de ma, ma, ce que j'appelle mon pro oxygène power, voilà, en tout cas, très bonne journée, à très bientôt et rester serein, c'est essentiel pour euh, vraiment être bien avec soi pour s'apporter le plus d'atouts après bientôt.